Nous allons regarder aujourd'hui la prochaine pleine lune qui se réalise dans le ciel le dimanche 19 décembre 2021 à 5h30 du matin ici en métropole, qu'est-ce que ça donne Vous l'aurez remarqué avec Olivier, nous faisons des essais et maintenant j'ai un visuel mais savoir ce que ça donne je pense que plutôt que de le faire de tête il y aura plus d'infos quand on le fait comme ça on va voir ensemble, c'est un essai alors la pleine lune, on le sait Là, on a un visuel, nous, on est au centre, on regarde le ciel autour de nous. On regarde le ciel autour de nous et on constate une opposition entre le soleil, c'est lui, et la lune, c'est elle. Les deux sont en opposition, donc ça crée un tiraillement naturel entre nos parties conscientes solaires et nos parties intuitives lunaires. Cette tension interne, elle va apporter pour certains une très belle énergie et pour d'autres, il va falloir faire un tout petit peu attention sous forme d'agacement, de nervosité, mais avant... Maintenant que j'ai le visuel, on va donner plus de contenu. Le contenu, c'est quoi C'est s'imprégner, ce que je veux faire depuis longtemps, de chacune de ces planètes pour chacun d'entre nous parce que les mouvements planétaires ont ceci d'intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'une planète navigue et évolue dans un endroit du ciel, il colore le ciel de façon tout à fait spécifique, et donc il émane sur nous une coloration qui va être tout à fait particulière. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Donc j'ai Soleil, 27 degrés, du Sagittaire, Lune, 27 degrés des Gémeaux, voilà la pleine Lune. Qu'est-ce que ça induit Ça induit, soyons clairs, une tension entre conscient et inconscient, mais dans tous les cas ce sont des mécanismes qui créent de la mobilité, qui créent des réajustements, même si c'est un petit peu tendu, hein, la journée du dimanche, euh, à partir du, du samedi soir euh, minuit jusqu'à euh, dimanche midi, on est pile dans la zone où elle est la plus influente. Ça dure une douzaine d'heures en réalité. Donc qui doit faire attention Je vais commencer par vous. Ceux qui doivent faire attention sont bien évidemment ceux qui sont dans l'axe, hein, les troisième décan Sagittaire, e décan Gémeaux, et par extension les troisième décan vierge et les 3e décan Poissons, parce qu'on appelle le jeu des Carrés, hein, opposition et carré sont les angles un peu tendus. Maintenant, qui va bénéficier pleinement de cette influence de pleine lune Ce sont ceux qui sont à 60 et à 120 degrés qui, vous, n'êtes pas directement concernés par le mécanisme de tension, mais au contraire, bénéficier d'apports venant des deux côtés, c'est-à-dire qui est à 60 degrés Mes versos, qui est à 120 degrés Mes béliers, à partir du soleil qui est à 60 degrés à partir du soleil, mais balance, qui est à 120 degrés, mes Vous quatre, normalement, le contexte est particulièrement positif pour que vous fassiez le point avec lucidité, pour que vous réajustiez la partie consciente solaire, la partie inconsciente émotionnelle. En ce moment, un climat comme ça sert juste d'élément déclencheur pour améliorer votre lucidité, votre clarification des situations. Ça, c'est le mécanisme de la pleine lune. Or, il y en a, et j'en viens parce qu'on m'a souvent posé la question, moi, vous m'avez oublié. Alors oui, certes, parce que lorsque je ne cite pas un signe, c'est que vous n'êtes pas imprégné par la pleine Lune directement. Regardez les, les signes qui sont dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, mais qui sont à 30 degrés en amont et en aval. Par exemple, le scorpion et le capricorne, ainsi que le Taureau et le cancer. Vous n'êtes pas concerné directement par la pleine Lune, pas du tout. En revanche, il y a des aspects qui vont vous intéresser qui sont là en parallèle là-dessus on va s'arrêter mais donc la pleine lune elle a très très peu d'impact chez vous sauf si au moment de votre naissance vous êtes né avec un ciel personnel dans lequel il va y avoir un mécanisme de pleine lune une nouvelle lune ou ce qu'on appelle un carré soleil lune ça on en parle très peu mais c'est une influence un petit peu tendue aussi donc à chaque fois il faut voir le ciel individuel donc Hormis ça, vous n'êtes pas concerné En revanche, il y a plein d'autres choses. Donc vous l'avez vu, les gagnants, enfin les gagnants entre guillemets, ceux qui bénéficient au mieux de ces belles influences, sont euh, bien évidemment mes versos, mes béliers, mes balances et mes lions. Vous quatre, la vie est belle. On va essayer en tout cas de faire en sorte qu'elle le soit. Et puis ceux qui doivent faire attention, j'y reviens vite fait, ceux qui sont dans l'acte gémeaux sagittaire, bah ben, oui, ça se passe chez vous, et ceux qui sont à 80 degrés en amont en aval, mes vierges et mes poissons. Voilà pour le mécanisme de la pleine lune en tant que tel. Maintenant, il y a autre chose, on va regarder le reste du ciel, c'est trop beau, je suis trop content d'avoir ce visuel-là. Alors, il y a en parallèle, Mercure, la communication, j'aime bien m'appuyer sur les outils, c est, c est, ça fait un truc complètement différent de mon horoscope classique. Mercure, l'intelligence, le mental, l'intellect et la communication, dans le signe du Capricorne, qu'est-ce que ça donne Ça apporte une rigueur intellectuelle, ça densifie la capacité à aller dans les faits, à ne pas se disperser intellectuellement. C'est une qualité fondamentale de Mercure lorsqu'il transite à ce moment de l'année, le signe du Capricorne. Donc la pensée carrée, pratique, pragmatique, concrète, simple, lucide, droit dans la cible. Pour qui Qui sont les gagnants intellectuellement Les gagnants intellectuellement sont mes Capricornes, en ce moment ça fonctionne à 200 à l'heure. Formidable période pour les mises au point, la planification et la communication. Si on peut y mettre un peu de rondeur, ce n'est pas plus mal. On verra après que c'est possible avec Vénus qui est dans la même zone, mais je le garde pour ensuite. Excellent au niveau intellectuellement pour mes Vierges, parce que c'est à 120 degrés, hein, donc c'est un apport, ce qu'on appelle un trigone. Et excellent au niveau intellectuel communication aussi pour mes Taureaux, 120 degrés. De la Terre du Capricorne à la Terre du Taureau, de la Terre du Capricorne à la Terre de la Vierge. Mais pas que il y a d'autres aspects intéressants, ce sont ce qu'on appelle les sextiles, 60 degrés. Qui est à 60 degrés en amont de mon capricorne C'est mon scorpion, en ce moment, mes scorpions, intellectuellement, la formule est heureuse, le verbe est précis. Ce que vous avez derrière la tête, ça passe très bien. Pas besoin de titiller, de piquer, le contexte est bon. Et puis également pour mes poissons, qui vous avez naturellement cette intelligence intuitive, ce ressenti assez fin, avoir un petit peu de rigueur dans le raisonnement est un apport... Tout à fait intéressant pour les mises au point, clarifier ce qui peut être flou. Euh, la planète vous veut du bien, gardez ça en tête. Attention en revanche, là, je vous fais ça bien cette fois-ci, on regarde tous les aspects. En, attention en revanche, pour ceux qui vont être en carré ou en opposition avec ce Mercure. Si Mercure est en Capricorne, il forme des aspects excessifs, carré, demi opposition, avec mes béliers, et des aspects excessifs avec mes balances. Donc, avec mes balances, ce n'est pas trop grave. Pourquoi Parce que naturellement, vous êtes construit. Pour distiller le verbe avec douceur, avec subtilité, avec finesse. En revanche, pour mes béliers qui vous, généralement, êtes plutôt francs du collier et dites ce que vous avez sur le cœur sans faire dans le détail, vous pourriez dire des choses un peu vite. Voilà, donc si on le sait, on limite un peu la casse, on tourne sa langue un peu deux, trois fois dans la bouche avant de dire les choses et puis ça se passera très bien. Voilà, pas dramatique. Vénus, la vie amoureuse. Hyper important la vie amoureuse. Vénus est en Capricorne, on le sait, elle va y rester un bout de temps. Vénus est à 26 degrés du Capricorne au moment de cette nouvelle Lune, de cette pleine Lune, et forme du bien, apporte du charme, de la chaleur acquis, de l'amour et de l'affect hein, acquis. Il y en a cinq qui sont gagnants, mes Capricornes, plein de charme, mes Vierges, pareil, Trigone, plein de charme, mes Taureaux, Top en ce moment, vous devez séduire tout ce qui bouge. Et puis mes poissons, planète qui est très heureux chez vous aussi, en ce moment vous êtes d'une oh, délicatesse infinie, vous devriez faire fondre tous les cœurs. Et mes scorpions, votre côté magnétique un peu passionné, en ce moment ils fonctionnent pas mal. Même dynamique pour ceux qui sont en face, hein, mes petits cancers, là c'est euh, opposition de Vénus, prenez des choses très à cœur. Carré avec ma balance, attention l'hypersensibilité relationnelle. Carré avec mon bélier, attention l'impatience, l'impatience sur le plan amoureux son temps voilà mais globalement on est dans des logiques de structure pourquoi de construction vénus l'amour recherche dans le signe du capricorne la stabilité la fiabilité alors on en arrive au nœud le plus aigu très certainement de cette pleine lune le nœud le plus aigu de cette pleine lune qu'est ce que c'est une pleine lune, on l'a vu, c'est une opposition de les lune tous les mois, ça arrive, ça revient. Et parfois, il y a ce qu'on appelle des aspects remarquables dans le ciel. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est un aspect remarquable Ce sont des configurations qui nous interpellent. Souvent, ce sont des liaisons entre des planètes rapides et des planètes lentes. Et puis là, j'en ai une belle. Alors celle-là, elle est costaud, vous allez voir. On est sur Vénus, j'y reste. Vénus forme une conjonction et collée avec une planète qui s'appelle Pluton. La conjonction Vénus-Pluton, c'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple Pluton, ce sont les mécanismes les plus profonds, les plus archaïques, ce qui émerge de notre cerveau reptilien. À la base, c'est notre instinct de survie, notre capacité à nous reprendre, à ne pas nous laisser couler en quelque sorte, mais en même temps, c'est générateur d'une puissante réactivité de, de survie, certes, mais ça peut être anxiogène. Et donc, des choses du passé peuvent revenir. Revenir, ne pas vous hanter, ce serait excessif dans l'aspect, mais, mais vraiment des vécus votre histoire qui peuvent réémerger en ce moment, des choses sur lesquelles il faut essayer de cliner, euh, tourner la page, ou tout du moins les réaffronter, leur faire face et les régler avec le maximum de lucidité. Voilà ce qu'encourage à faire une liaison entre Vénus l'amour et Pluton, euh, le maître des enfers en quelque sorte. Il a rien de dramatique. Mais cette conjonction-là, je vous rappelle qu'en 2000, nous avions dans le ciel une conjonction entre Saturne, le, le, le, le stress, l'inquiétude, un peu la déprime, et Pluton, le grand anxiogène. Et il est resté des mois cet aspect-là. Et on se souvient tous ce que collectivement ça a donné la conjonction Saturne-Pluton. Bon, on sera sûr la prochaine elle aura lieu dans à peu près 40 ans, donc là on est un peu tranquille. Mais là... Ce qui se joue, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup moins offensif, euh, catastrophique que ça ne l'a été l'année dernière, vraiment. Hein. Mais tout ce qui réémerge au niveau effectif, qui était, qui était enfoui en nous, ressort avec cette configuration-là. C'est intéressant, c'est le moment de faire le ménage, tout ce qu'on n'a pas cliné sur le plan amoureux, la période s'y si prête, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre Mars, l'action, Mars, l'action. Qu'est-ce qu'il veut, Mars Il est rentré dans le signe du Sagittaire, en Sagittaire, je trouve ça chez beaucoup de grands sportifs. Pourquoi des grands sportifs Parce que Mars, la volonté, dans ce signe, mobilise, nécessite le besoin de se dépenser physiquement. C'est une singularité de cette position-là. Ceux qui l'ont, ont la chance de l'avoir, c'est des profils qui, globalement, ont plutôt la pêche et mettent de l'énergie Mars dans un signe positif. Donc le ciel est coloré d'une énergie positive parce qu'il est là en latence et qu'il nous colore tous, et il va apporter une magnifique énergie, une magnifique énergie à qui À mes sagittaires, la pêche en ce moment, mes béliers, mes lions, mes balances et mes verseaux. Vous cinq, en ce moment selon la formule consacrée que j'aime tant, on retrousse les manches et on fonce, on avance. C'est devant que ça se passe. Cette énergie-là, elle est optimisante, elle est positive, elle est dynamisante, elle est extrêmement constructive. C'est le moment d'initialiser, de lancer, de démarrer, de se prendre par la main, de bouger, de faire un tas de trucs, parce que c'est j'adore cette position de Mars en Sagittaire. Voilà, c'est dit. Après, dans le ciel, ben, vous le connaissez, hein. il y a euh, toujours Jupiter. L'envoi en visuel, c'est sympa. Il est à la fin euh, du Verseau et... Aspect remarquable à retenir, c'est que dans le ciel, le soleil et Jupiter forment ce qu'on appelle un sexy de 60 degrés. Donc ça empêche les catastrophes. Quand il y a de beaux aspects dans le ciel entre le soleil, principe de lumière, et Jupiter, principe d'autorité, ça adoucit un peu les angles. Hein, c'est quand il y a des oppositions, des carrés, là c'est plus compliqué, mais là c'est pas le cas. Donc le ciel, il n'est pas catastrophique du tout en fait. Il n'est pas si aigu que ça. Bon, il y a quelques aspects un peu lourds, vous les voyez, hein, tout ce qui est rouge là. Et c'est des aspects très rapides. Tout ce qui touche à la Lune, hop, hop, 6 heures plus tard, c'est parti. Euh, ça, c'est sur les actes, donc on s'en fiche un peu. Euh, les seuls aspects qui m'intéressent, c'est les beaux sexifs qui sont là. Euh, voilà, on peut, on peut creuser à l'infini, mais là, ça devient du sur-mesure. Allez, euh, Saturne, toujours mon Saturne, qui par sa ça marche directe. 10 degrés du verso. Quand Saturne est en verso, il apporte de la structure, des bonnes énergies à qui À mes versos, on l'avait vu, à mes balances, hein, à mes Gémeaux je trigone et il aide à structurer les choses pour mes Sagittaires et mes Béliers. Voilà. Euh, je n'ai pas parlé beaucoup de mes petits cancers, je n'ai pas parlé beaucoup de mes petits taureaux, mais rassurez-vous, je vais y venir. Mes petits cancers et mes petits taureaux, c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, cette opposition-là, elle ne vous concerne pas, elle ne se fait pas dans vos axes du tout. Et pourtant... Cancer et taureau, vous êtes ce qu'on appelle des lunaires. La planète, la lune, est heureuse à la naissance dans vos signes, parce que c'est une planète qui prend le maximum de sensibilité, d'émotion, de ressenti, d'amour, d'affection, etc. Et quand il y a une pleine lune, bien évidemment, ça vous touche un petit peu. Mais là, vous n'êtes pas concerné par ces axes-là. En revanche, il y a toujours, et là vous allez le voir en visuel, les planètes lentes qui vous veulent du bien. Pour mes taureaux, toutes les planètes en capricorne, intellectuellement, euh, émotionnellement, et euh, ce qu'on a envie de cliner en même temps, tout ça forme avec vous des très bons, des bons aspects. Pour les cancers, vous avez surtout des planètes lentes qui vous veulent du bien. Certes, vous risquez d'être un peu fatigué, un peu hypersensible avec l'opposition euh, de Mercure, de Vénus et de Pluton dans votre signe opposé. Vous êtes là, mes petits cancers. Hein. Puis vous allez voir que dès le lendemain, dès lundi, la Lune va passer chez vous l'humeur va remonter. Positivement, elle fait 13 degrés par jour. Le lendemain, hop, elle vous veut du bien. Déjà, même en fin de journée, dimanche, ça devrait aller mieux. Et puis, vous, euh, mes cancers, pour, pour clôturer sur ce rouage-là, vous avez toujours en toile de fond euh, Uranus, sextile soleil, Neptune, trigone soleil. Hein. Et puis, si vous avez des planètes en cancer aussi, inspiration, créativité par Uranus et réceptivité, intuition sensibilité, voilà, que des planètes tout à fait délicieuses et qui sont lentes donc ils veulent du bien longtemps voilà, c'était un petit tour, c'était un petit horoscope hein, une, petite, une petite pleine lune en fait comme euh, j'aime aller faire un support visuel c'est rigolo ça nous change, donnez-moi votre avis et puis dans tous les cas, merci pour vos messages vos adorables gentils commentaires que, qui me font hyper plaisir et puis on se dit à très vite, merci